Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Sevenix, et bienvenue dans le coin Dragon Ball Aujourd'hui on Mais se... le coin Dragon Ball Je parle de quoi toi Bah si tu veux, fais l'intro hein parce que voilà. comme... Bah vas-y, fais bah, l'intro... Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Shakes et bienvenue dans l'archipel Sabaudi quoi Eh vas-y Nick Tamer, c'est bon on va faire un le coin Marvel Bonjour Bon, en tout cas les amis, bienvenue dans cette petite vidéo réaction du trailer d'Avengers 4 Endgame On est donc en compagnie de Shakes qui fait les vidéos One Piece, et enfin, 7-X de Phénoménal. Mais bref, trêve de bavardage, on commence directement. J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises. J'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière. Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Et il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer. Il y a un radis fils Je ne pas Peter, s'il vous plaît. Certains le font. Alhamdulillah ils l'ont pas fait. Même si nous n'avons qu'une chance infime, notre devoir, envers ceux qui ne sont plus parmi nous, c'est d'essayer. <laughs> On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. <laughs> Quel qu'en soit le prix. Ah Oh les bouges. Ah oh, oh, les bouges. Bombe! Ta bouche. Pouf. Elle, elle me plaît. <rire> <rire> Wouh! <rire> Les sacrifices de pute. Euh, tu veux commencer? Bon, déjà, qu'est-ce que t'as pensé de ce trailer? Ah là là, beaucoup mieux que le premier. Bah oui, bon après le le premier... beaucoup mieux que le premier. Ouais, mais le truc c'est que le premier c'était beaucoup plus quelque chose pour nous euh, teaser qu'autre chose quoi. En tout cas, moi je suis content d'une chose, c'est que ce que j'avais dit à James la dernière fois, ça s'est réalisé. De quoi? Lego. En gros, je vous explique. Lego, euh, lorsqu'il y a une création d'un film ou quoi que ce soit, crée un set de jeux. Par exemple, je vous donne un exemple récemment, euh, je sais pas, Black Panther par exemple. Il y a eu des jeux Black Panther et on voyait euh, avant même que le film sorte des sets de jeux avec la tenue de Black Panther. Du, des et jeux, euh, tu veux dire Ouais, genre les personnages Lego. Ok, ok, ok. Et euh, tu pouvais voir genre les personnages qui sont présents, leur tenue, genre par exemple le, là où ça se passera, etc. Et ça a été, ça a été le cas en l'occurrence ici pour Avengers. On a pu voir euh, par exemple un set... Bon, il y aura... c'est un petit spoil. Un set avec Thanos, euh, euh, Captain Marvel, Iron Man dont je reviendrai après. Et euh, avec leur tenue en gros, c'est ça Avec leur tenue okay, et ouais. Captain également dans le set. Et son bouclier, on a pu le voir ici dans le trailer. Ok, ok. Euh, et on a pu voir également un autre set avec Thor, Rocket Raccoon qu'on a pu voir, et également euh, je sais plus qui. Euh, et on voyait leur tenue ici, qu'ils étaient blanches, rouges, on dirait un peu... Euh, je sais pas si t'as vu Le euh, Sultron ah euh, sur le tronc. Ton, ton avis sur le trailer, c'est juste que t'avais raison sur... Un ouais, moi j'en bats les couilles, moi j'avais <rire> raison, tu vois. <rire> bon bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Allez <rire> Du coup, notre avis sur le trailer, je te laisse commencer. Il est excellent, il n'y a rien à dire. D'accord, alors il est excellent. Bon, oh, J'aime beaucoup le fait qu'ils aient montré les flashbacks. Ouais, ça aussi, ça de, euh, Des morts, des trucs. Bon après, voilà, heureusement qu'ils ont pas mis la mort de Spider-Man parce que la tête de Wham. La vérité, vous savez, je ne l'ai pas revu depuis qu'on a vu euh, Avengers Infinity War au cinéma l'année dernière. J'ai pas envie de revoir ça, tout simplement. Du coup, bah, je suis bien content qu'il n'ait pas mis. Euh, bah, comme toujours, on sent vraiment l'intensité dans... Euh, dans les propos ou genre euh, le côté vengeance, tu vois, genre vraiment ils sont ils sont prêts à tout prêt à tout faire, tu vois, genre exactement comme ils l'ont dit, à n'importe quel prix, tu vois. Un genre on est là, on va niquer des À n'importe quel ça. prix tu vois, ils vont niquer Thanos. Euh, <coughs> il y avait un plan sympa avec euh. Hawkeye dans l'espace oui. là, avec le feu derrière. J'ai vraiment hâte de voir genre.. Euh... Genre, ce qui va se passer. Euh, un truc qu'on euh, a vu, a, on n'a pas vu Thanos dans ce trailer. On n'a pas vu Thanos. Mais il, sera il y dans avait film. quelques scènes qui ont été réutilisées du dernier trailer aussi. Toi, t'en as on a pensé à quoi du coup, à part qu'il soit excellent Bah, par exemple, le fait qu'on revoit les flashbacks sur d'anciens films tels que Captain America 1, ouais, euh, uh, Thor 1, Thor 1 également. Genre, ça prouve comme quoi c'est le dernier Avengers à avoir ouais, le ça, renouveau. Merci beau de l'avoir bien remontré. Et en... ces... j'ai bien aimé ce, ce petit geste de leur part, c'est. Mmh. C'est que magnifique, quoi. Du coup, bah, ça nous est confirmé aussi que Tony Stark euh, va revenir chez les Avengers, mais ça, bon, on bon, sûr. Ça, était sûr. Après, logique. la question, ce sera plutôt comment euh, il va retourner sur Terre. et ben, Ça, justement, c'est pour ça que j'ai dit, j'y reviendrai après. Mais attends, bah, justement, est-ce que peut-être qu'il a un GP sur son truc, ou bien, euh, tout simplement, euh, Captain Marvel, peut-être Ça pourrait être Captain, Captain Marvel. Marvel. ou bien, euh, Pepper Potts. Moi, tout ce que je sais, c'est que dans le set Lego... Oh, tu regardes pas la caméra, tu peur de la caméra tu non. regardes pas de la caméra, tu regardes le micro frère Non je regarde mon téléphone c'est la caméra Ok vas-y bah... Vas bah... <rire> c'est bon frère Il est fou mon pote Bref, Dans le set Lego On voit par... Tu vas nous Justement... Eh attends, attends, hey, le set Lego là, okay, gros okay, il a okay, tout dit a Tu tout vas dit. nous rendre fou avec ton set Lego frère bah, c'est bon ouais. Tu veux faire un placement de produit là Ouais Lego payez nous s'il vous plaît Genre Bandai c'est niqué vu qu'il les a C'est même appelés. pas Lego Bref vas-y vas-y toi vas ton En gros ton Lego, Le set d'où je vous ai parlé on voit Thanos, Captain, et Iron Man qui attaque Thanos. On voit Captain, euh, Captain On voit Iron Man avec euh, le torse et les jambières qu'il avait dans Infinity War. C'est pour ça que dans l'ancien trailer, on voyait en train de le retaper. Ses bras étaient différents. Genre euh, pas, je dirais pas en or, mais ils étaient dorés. C'est-à-dire qu'il a bien retapé et et T en gros. Je dirais pas Pepperpot, mais... En gros, genre euh... fait une armure sur tête, Voilà, il s'est fait une armure sur le truc, ou peut-être Pepperpot Pot qui l'a ramené. Du coup, ça ça amène à plusieurs hypothèses. C'est soit Captain Marvel, soit Iron Man lui-même qui a pu se créer un truc avec de nouvelles Armures, je sais pas. Soit Pepperpot. Pot le, qui D'ailleurs, fait... euh, Captain Marvel, qui est du coup, enfin, dans ce trailer, qui est directement dans la base euh, des Avengers. Bon, déjà, petite question comme ça, est-ce que t'as vu euh, Captain Marvel Et toi en même temps, faire ce film est plus mais mer... Enfin non, en vrai non, non, je suis un peu critique, mais bon. Non, par contre, j'ai vu que la scène de crédit Ouais, j'ai vu la scène de crédit aussi. Euh, bah, si vous l'avez pas vu je mettrai sûrement le lien en description pour que vous puissiez la voir. Euh, c'est cool, c'est cool aussi euh, que encore une fois, ce trailer nous montre des choses, mais il nous montre rien. À part euh, les, à part les Avengers qui sont en pleine dépression, oh. euh, mais euh, mis à part ça, on voit pas grand-chose du tout dans ce trailer. On voit, euh, on voit Clint qui, dans le feu, genre à peu okay, près... Ok, c'était grave cool, j'ai oh bien aimé ouais, voir ai ça. En plus, on peut, je pense que euh, <coughs> sa fille, elle, elle s'est fait, euh, fait snap-head. Logiquement, ouais, parce qu'on qu voyait ouais. avant avec des cheveux sans contour, etc. gros ouais, ouais. et avec des contours de ouf. Euh... Ouais, du coup, il s'est dit, ouais, ça y est, ma fille, elle est morte, maintenant, je vais Je, vais, je vais aller chez le coiffeur. Il quoi faire. Y a plus d'argent, je vais à Groomers, 30 pages de claques, ça y est. Frank Provo, t'es Bref, et je viens aimé aussi cette scène avec ant man qui ouais, sur le truc et ça ça, kiffant, ça de kiffant, Rome, ouais. que Ant-Man les mecs Eh Pour tous les mecs qui n'aiment pas Ant-Man, sachez que vous allez voir oh, ce dans personnage, vos les mecs vous allez voir, franchement ça va être incroyable, j'ai hâte de voir si a... D'ailleurs c'est très intéressant de voir que quand il est dans la rue, il voit toutes les affiches euh, missing, en gros, de personnes qui mm. sont disparues. On voit vraiment la crise chez les Avengers, mais que quand même ils sont prêts bah, à tout défoncer. Quel qu'en soit le prix, ils vont se venger de Thanos et ce sera vraiment intéressant de voir ça. Surtout qu'on voit un Ant-Man qui est arrivé sans rien comprendre. Parce que s'il voit l'affiche en, en faisant une tête chelou, mmh. c'est qu'il a pas compris en fait en arrivant. Là bah surtout, il, ouais, bah ouais, bah surtout il sort du truc. Euh, ouais du genre, genre de, ouais, là, ouais. Euh, du monde quantique. Oublié, ouais voilà mon quantique. Et bah euh, il se rend compte de tout ça. peut-être qu'il va aller voir sa fille. Sa fille peut-être elle est morte. Euh... Il y a plein de trucs. En vrai, ce trailer, il nous apporte euh, pas grand-chose, certes, mais assez pour nous donner envie d'aller voir le film le 24 avril au cinéma. J'ai okay. un autre truc à dire. J'en bah, je prie, tant que tu regardes la caméra et pas le micro, moi, ça me va. Thor a pas été assez montré. Je suis déçu. Genre, on l'a vu vraiment Soit à... sans compter hey, le poto, flashback. Tu... On le voit qu'à la fin, ma gueule. bon hey, D'abord, je suis désolé pour tous les joueurs de Paris. Mais Thor, c'est comme le MB euh, du match euh, paris euh... Mbappé du PSG. Non, non, mais pourquoi non, parce... non mais Il a rien compris, votre potard. Ah, quand c'est pas des vidéos One Piece, ça comprend pas grand chose. Hein. Eh, quand on parle de Dragon Ball, oh la la la la la la la la la la la la la la la la la la la famille plus sérieusement, la la la Ouais mais il est Kamzé quand même. <rire> hey Kamz, voilà je t'aime. <rire> gros dédicace à Kamz et à Keshan et tous les gens du Discord. En tout cas, ils à rejoindre le serveur Discord de la chaîne. Qui est ma faute et On vous faut cela, vous en des informations cool. sur la vidéo. Enfin bref, plus sérieusement, petit rappel, dans la fin d'Avengers Infinity War... Euh... Attends vraiment, je peux faire des cuts quand même. Ouais, il y aura des cuts à faire ça. Euh... Thor, au lieu de viser la tête, bah il vise le torse. Et s'il aurait visé la tête, bah il n'y aurait pas eu de claquage. Ouais, ouais, ouais, j'avoue, j'avoue. c'est ouais, lui qui a un peu tout niqué. Et bah, Kim Pembe, s'il n'aurait pas mis la main, bah non, il n'aurait pas eu le penalty. Bah, si Kim Pembe, il pas mis la main, il aurait pas eu le penalty, hein. Attends, pouce ça, tu cutteras la vidéo. Mais comment il s'appelle déjà, le gars? <rire> c'est lui, Starlord, le Kim Pembe, frère. Ouais, oui, Star mais c'est lui qui à savoir qui est le Kim Pembe. Mais juste, en gros, Thor, tu vois, en fait, ce qui est intéressant avec le personnage de Thor, c'est que du coup, bah, en partie, il se sent responsable de la mort de tous ses camarades et euh, bah du coup ça va être très intéressant de voir en gros bah, rien que ses réactions dans le qu'on a pu rien que ses réactions qu'on voit tu vois on voit vraiment qu'il est au bout de lui-même et que euh... oui bah oui bah après tu te sens un peu foutu, tout cas genre il a l'impression de reprendre espoir avec Captain Marvel mais j'ai peur aussi qu'elle soit trop cheatée par exemple là il a appelé son marteau tu vois elle a un bougé d'un pouce frère moi tu m'appelles le marteau bon c'est sur mon bras il part avec mais... Ouais genre on dirait qu'ils l'ont un peu trop cheaté, euh, un peu, trop chité, un en peu fait, comme euh, à ça. la vision Ouais mais moi ce que j'ai peur en fait c'est que Kader Ravel prenne une place trop importante Elle arrivait en dernière Lago elle arrivait en dernière, dernière J'espère juste qu'elle va pas voler euh, Elle va pas voler le spotlight à tous les Avengers tu vois qui sont originales tu vois Et les Avengers sont originales, ouais, j'espère juste qu'il va, ça va pas partir Logiquement ça. non, je pense que je la vois bien mourir par contre Captain Marvel je vraiment bien oh, T'es un malade. Frère. Ah je la vois vraiment bien mourir à la fin du film. Alors toi tu vois très mal, frère. je crois que t'es aveugle, parce que t'es deux qu'elle qui va pas mourir hein. Vas-y, Luffy aussi va mourir à la fin de film, ça Bah ouais, logique. Ouais, bah ouais. ouais. En vrai quand tu réfléchis, ok il est parti chez le coiffeur, mais il y a aussi Natasha qui est parti chez le coiffeur. Hein. J'avoue, les est Mais rousse. Elle était blonde, elle est devenue rousse. En fait les Avengers, maintenant qu'il y a plus tous les autres, le salaire, bah du coup bah il est réduit, ils en profitent pour aller tous chez le coiffeur. Hein. J'avoue, même Captain même Captain, bah il, oui, a il a fait ses contours, il a rasé la barbe. La tête d'homme que bah ouais. tête que tu vas voir. Avengers Endgame, Fit, Groomers. Ohlalalala. Là là là. Ou Ami Coiffure. Peut-être. Bah Où non, c'est pas des ouais, des non, des une coiffure dans pas Un Ami Coiffure. Euh, pour revenir rapidement sur le trailer, en réalité, pourquoi ça monte pas grand chose? Bah parce qu'on va, on se fait couiller. Moi, j'ai vu 2 minutes 36, j'ai fait, ouah, wow, ça y est, ça va être ouf. Puis en 2 minutes 36 de trailer et tout. Au final, t'as, genre, la moitié, c'est des flashbacks. Et le reste, bah, c'est euh, qui sont prêts à la Mais c'est ça, c'est ça qui est bien. vrai enfin, on critique, mais parce que ça, va, ça va nous donner encore plus envie de voir le film. Et c'est ça qu'on adore. Mmh, Est-ce que c'est le dernier Logiquement, oui, ce serait un on des derniers un trailers. Mois, oui. Mais après, il y aura les spots TV. Il y aura le Spot TV, et ça, bon, TV, on va faire attention aux spot, spot TV. En tout cas, si vous voulez nous suivre dans cette aventure euh, avec les Avengers, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. On fera sûrement une petite théorie, je pense. Peut-être qu'on conclutera une petite théorie avec toute la OVPT sur Avengers Endgame. Et, bah, comme toujours, si t'as aimé, tu mets un j'aime, si t'as pas aimé, bah, tu mets rien. N'hésitez pas à t'abonner, partage la vidéo. C'était Shaik, à bientôt sur Archipel oh, Bye!